Sur ce plateau également, Eddie Ségur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la FSU, le syndicat des personnels de l'éducation, le SPEG, partage les craintes des élèves mais en appelle aussi au calme. Vous aussi, dans l'Hexagone, l'inégalité de cette réforme est pointée du doigt, vous la dénoncez aussi. Quelles sont les inégalités propres à la Guadeloupe mais Tout simplement parce que nous avons un territoire qui n'est pas desservi au niveau des services publics de façon égale. Lorsque vous avez euh, aujourd'hui euh, 31% des jeunes qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme, c'est du tout simplement justement parce que nous n'arrivons pas à satisfaire euh, le désir d'orientation de ces jeunes. Or, le problème qui va se poser aujourd'hui, c'est que vous aurez des lycées qui auront euh, un certain nombre de spécialités, d'options, et d'autres qui ne pourront pas donc euh, les avoir parce que tout simplement euh, c'est impossible à, à douter si euh, Monsieur euh, le ministre continue euh, ses coupes sombres de, de postes rappelle, 2650 postes de moins. Et de fait, un jeune qui va habiter à Hans-Bertrand et qui va vouloir suivre une spécialité qui n'est pas dispensée, par exemple, au lycée de Port-Louis, devra nécessairement se déplacer pour pouvoir faire face à sa volonté euh, d'accéder à ces options-là. Et donc, de fait, lorsque vous avez Pardon. des inégalités sociales dans ce département, vous avez une très grande précarité, notamment dans certains foyers euh, de Guadeloupe, vous voyez bien que ben, les enfants qui sont dans des foyers euh, aisés pourront facilement se déplacer, accéder à un hébergement, euh, à, à, à des, des moyens de, de locomotion euh, leur permettant euh, d'arriver là où ils souhaitent. Et puis les plus défavorisés, malheureusement, devront tout simplement prendre les options qui leur sont uh -huh. offertes euh, dans les, les, les lycées le plus proche de chez eux. Dans les rangs, on entend le mot « cobaye » qui revient. Vous aussi, quand vous entendez que fin décembre, début janvier, les spécialités des établissements sont, seront dévoilées, c'est un délai très court, vous réagissez comment Mais Non seulement c'est un délai très court, mais il est d'autant plus court que jusqu'à présent, aucun travail euh, d'explication n'a été fait de façon euh, euh, satisfaisante. Et puis de toutes les façons, nous savons pertinemment aujourd'hui que cette réforme n'est là que pour accompagner la pénurie des moyens qui sont alloués à l'école. – C'est comme pour Parcoursup ?– C'est comme pour Parcoursup, pire, c'est que vous avez donc des jeunes qui aujourd'hui seront en grande difficulté pour pouvoir justement aller euh, vers une orientation leur permettant la réussite, puisqu'ils auront adhéré justement à, à, à, à ce parcours de, de, de scolarité, mais en plus lorsqu'ils arrivent au niveau de parcours sup ils sont en grande difficulté. Pourquoi Parce que vous avez des vœux que vous émettez que vous ne pouvez pas hiérarchiser. Donc si vous demandez notamment des vœux dans des écoles, par exemple, de prépa, pour rentrer dans des grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce, et que vous demandez parce qu'en bout de course, vous savez pertinemment qu'il y a la possibilité de faire une école du cirque, eh bien, Parcoursup va reconnaître les prépas euh, qui sont faites, par exemple, à Benbridge, au même point, sur le même faudrait plan que, que, que l'école du cirque, ce qui ne veut pas dire une école du cirque. Vous ce mouvement, mais ne craignez-vous pas d'inciter à la violence, puisque demain, vous appelez à une mobilisation pour répondre à une Encore journée nationale une fois, Vous savez, les autorités doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent écouter la jeunesse qui, sont en train de, euh, qui est en train de se mobiliser. Jusqu'à présent, il me semble quand même que nous sommes dans un territoire, nous sommes dans un pays où nous, nous avons le droit de protester et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec une réforme. Est-ce à dire que parce qu'il y a effectivement des débordements, qu'il ne faudrait plus protester, qu'il ne faudrait plus justement lutter pour avoir de meilleures conditions de travail, des meilleures conditions d'apprentissage, des meilleures conditions de scolarité Je crois que ce n'est pas possible. Merci Eddie Ségur d'être venue ce soir sur ce plateau.